Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 3 de la série Memory. Alors, dans cet épisode, on va s'intéresser maintenant à comment opérer pour retourner nos cartes. Parce que maintenant que nos cartes sont distribuées aléatoirement, il faut que le joueur puisse cliquer dessus pour les retourner tout simplement, ici afficher le sprite. Alors on va voir comment on peut opérer et pour ça on va utiliser une méthode simple, une méthode parmi tant d'autres, mais ici on va utiliser un recast. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien l'utilisation des recasts, je vous mets une petite, un petit lien en haut à droite qui s'affiche dans la vidéo pour aller voir la vidéo que j'avais fait, une vidéo complète sur les recasts avec Unity. Donc ici je vais vous expliquer ce qu'on va faire mais ce sera beaucoup moins poussé alors on va commencer par éditer notre code alors pour qu'un recast fonctionne et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait vous pouvez voir qu'au niveau des slots on a tout, toujours un box collider donc ça ce sera important donc allez c'est parti on va dans notre script et on aura besoin évidemment de variables. on va aussi jouer un son parce que je vous ai fourni des sons donc ce qu'on va faire on va déjà euh, créer ici un champ euh, qui va être accessible dans l'inspecteur donc ça, elise field qui va être de type audio clip et on va l'appeler on va d'ailleurs en mettre deux on va appeler sfx euh, found par exemple quand on aura trouvé et sfx euh, return quand on voudra retourner une carte euh, évidemment pour que ça fonctionne ben, il nous faudra une audio source donc private ici euh, audio source on va l'appeler audio source en minuscule et évidemment à l'awake je vais dire que audio source égale get component ici de l'audio source qui se trouve sur le même game object sauf qu'à ce stade c'est pas vrai donc ce qu'on va faire on va tout de suite ici aller sur notre grid board. autant le faire dès le départ parce que sinon on va l'oublier et on met ici une audio source voilà pas besoin de modifier ces paramètres au niveau des sfx found on va glisser le son farm dedans et le son return card dans sfx return voilà donc, on peut retourner ici dans notre code. Alors, comment va-t-on va peurer Là, on va devoir travailler au niveau de l'update. Alors, qu'est-ce qu'on va faire bah Déjà, on doit détecter quand le joueur appuie sur, euh, par exemple, la, le bouton de la souris, le bouton gauche de préférence. Donc, on va utiliser la classe input et euh, la méthode getMouseButtonDown, quand il est appuyé dans l'état enfoncé. Et le bouton qui nous intéresse, c'est le zéro parce que c'est le premier. Donc qu'est-ce qu'on va faire ben, On va déclarer un Ray, un rayon ici. Donc on va définir notre rayon. On va l'appeler Ray en minuscule. Et on va dire que en fait, le rayon en fait, doit euh, transférer en fait, le, le point de la souris euh, qui est cliqué au niveau de l'écran dans le, le transformer dans le monde 3D pour voir s'il touche ensuite un objet. Donc, on va utiliser camera.main qui nous permet d'utiliser l'objet camera sans devoir le rechercher. Tout ça parce qu'il est tagué. Au niveau de la caméra, c'est tagué main camera. Donc, ça, c'est important aussi. Ensuite, on va utiliser screenpoint euh, ray Voilà. Donc, ici, screenpoint va nous permettre tout simplement de définir un point sur l'écran euh, grâce à, ici, ce rayon. Et évidemment, ça va être input, de nouveau, mouse. Position, la position de la souris sur l'écran. alors Ensuite, on aura besoin d'une autre variable qui va être de type différent, qui va être recast hit. En fait, tout simplement, et on va la nommer hit. alors Moi, je le déclare dans l'update, c'est vrai que ce serait peut-être un peu plus judicieux de le déclarer en, dans la portée, mais ici, c'est un petit jeu, il n'est pas très gourmand, donc c'est vrai que l'idéal serait peut-être euh, de euh, déclarer le recast hit plus haut, mais là, je préfère le mettre euh, l'un derrière l'autre pour que vous compreniez bien. Donc maintenant qu'on a créé ça, on doit tester en fait avec un physique recast. Donc on fait un if si physics.recast. Là, ça nous demande quelques arguments. Donc le rayon en question qu'on doit tester, donc le ray qu'on vient de définir au-dessus. Ensuite, ça nous demande, on va utiliser, alors on a une max distance tout ça, nous on ne va pas l'utiliser. Il y a plusieurs surcharges comme vous pouvez le voir. À plein. Et celle qui m'intéresse moi c'est de récupérer en fait l'objet donc pour ça on va utiliser le mot clé out et on va euh, la, le stocker dans hit. Donc ça veut dire tout simplement cette ligne, si j'ai mon j'ai un physique récasse, s'il y a bien quelque chose qui touche au niveau de ce rayon, à ce moment-là, tu me récupères ça dans hit, dans la variable hit. Alors qu'est-ce qu'on doit faire Nous on doit inverser, enfin on doit afficher nos sprites. Et ça ça va être assez simple, parce que en fait, on va tout simplement. Inverser, passer notre sprite renderer euh, au niveau de l'objet en enable et en euh, disable dans en, enfin il faut mettre à true ou false tout simplement donc de nouveau on va utiliser une variable ici de type sprite renderer et on va aller chercher on va la nommer par exemple sp pour sprite renderer et on va l'appeler food voilà parce que ce sera euh, les images de euh, food voilà <rire> Donc, on va faire un transform.find parce que c'est dans le transform de l'objet que je touche. Rappelez-vous, c'est mon slot. Et dedans, j'ai un objet qui s'appelle Found Food Picture. Et euh, on va faire un Get Component. Du quoi Je vous le donne en mille, Du sprite renderer. Donc, ça, c'est fait maintenant alors je suis en train de me demander on avait déjà euh, c'est où qu'on la vidéo précédente il me semble qu'on avait déjà fait quelque chose ouais là mais j'ai pas le choix je dois le faire Ouais, on aurait pu grouper on va laisser comme ça c'est pas très grave en termes d'optimisation on aurait peut-être pu mieux faire mais euh, ici c'est un petit jeu donc on va pas trop se prendre la tête et puis vous démarrez donc bah évidemment c'est pas forcément facile donc on va faire spfood.enablood, et là on aurait tendance à dire on va le passer à true ou false. Alors pour les débutants, vous pouvez tout simplement inverser sa valeur en faisant spfood, en disant qu'il est égal à not spfood.enablood. Et donc là en fait ça veut dire tout simplement que bah, si je clique ici et qu'il est à true, bah, il passera à false, et s'il est à false, il passera à true. Donc ça c'est assez intéressant. Donc là ça devrait fonctionner, et puis bah, si on est dans le Physique Recast, qu'est-ce qu'on peut faire aussi On va passer une ligne en dessous, on va aller chercher notre audio source et on va faire un Play One Shot de quoi De SFX Return, pour le son de la carte. Voilà, c'est aussi simple que ça, normalement ce système nous permettra d'afficher et de retourner les cartes, ou de les, tout simplement en cliquant dessus, de les euh, refermer. Enfin, de les recacher donc on va enregistrer notre script on retourne dans unity et on va tester ça en live pour voir si on n'a pas de problème donc évidemment il faudra cliquer dans votre game view et pas ici hein, mais, enfin, parce que ça m'arrive souvent c'est pour ça que je vous le dis donc je clique et on peut voir que j'ai bien ici un cookie je clique j'ai bien un autre carte je clique voilà si je reclique sur la même, on peut voir que ça marche. Il n'y a aucun souci. On peut maintenant sélectionner nos cartes très facilement et les désélectionner. Bon, évidemment... Dans l'état actuel des choses, ça ne nous sert pas à grand chose. Mais en tout cas, ça nous permet d'avoir quelque chose maintenant qui fonctionne au niveau de l'interface. On peut voir qu'on a maintenant des cartes qui sont distribuées aléatoirement. Et le joueur, ah j'ai trouvé, tiens, euh, voilà, normalement on devrait avoir gagné. Mais euh, ici ce n'est pas le cas, donc vous euh, voyez que on peut déjà jouer, mais euh, sans être... un ah, deuxième gain. Euh, on peut déjà jouer, mais sans vraiment avoir de compteur, ni... Euh, voilà, ici on a juste mis en place la mécanique du jeu. Et voilà, euh, c'est fait. Donc on va passer maintenant à l'épisode 4 où on va rentrer un petit peu plus dans le dans le cœur du jeu parce que là c'est plutôt de la manipulation d'interface et on va voir comment on peut opérer. bah Déjà, il y a plusieurs choses qui devront être vues, euh, mais surtout quand on a euh, deux. Enfin euh, en tout cas quand on a une victoire. Et puis évidemment. Il faudra qu'on puisse euh, pas cliquer sur une troisième carte. il faudra qu'à ce moment là ouais, les deux s'effacent bon je vous donne rendez vous euh, pour ça dans le prochain épisode n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être tenu au courant bah, des nouveaux épisodes ou des nouveaux tutoriels que je fais entre deux et puis n'oubliez pas de partager en masse au plus on est bah, au plus euh, ça me donne envie de continuer de créer des vidéos et puis euh, et puis surtout voilà, je vous donne rendez-vous, je ne sais plus quoi dire, je vous donne rendez-vous euh, au prochain épisode.